Bonjour à tous, dans cette séquence je vais vous présenter l'exercice astéroïde. Comme vous le savez, dans l'espace on ne vous entend pas crier et il se trouve que dans l'espace, les astéroïdes ça fait quand même très très mal. Comme vous le prouve cette petite séquence tirée d'un film bien connu où l'on découvre que se promener au milieu d'une ceinture d'astéroïdes ou d'une zone bien équipée en astéroïdes eh bien est quelque chose d'éminemment dangereux. Regardons donc notre petit jeu et là je me mets à l'horizontale puisque le terminal enfin mon application ne supporte que ce mode-là. Donc ici, je lance l'application. Vous voyez que je peux déjà regarder les scores. Bon, bien évidemment, pour l'instant, ben, personne n'a joué. Donc il n'y a pas de score. Donc je tape sur Donne. Je peux regarder les préférences. Allez, on va se mettre en niveau de difficulté maximum. Euh, Donne. Et puis je peux commencer à jouer. Là, je me mets dans un mode. Où vous voyez là, ah, ben, je suis déjà mort. Donc je peux saisir euh, mon nom. Vous voyez que je suis dans une configuration où si je laissais faire eh bien mon clavier apparaîtrait euh, à la place, enfin il recouvrirait euh, la text view. donc euh, je suis obligé de changer la position. Donc ici euh, top euh, et puis euh, ben, retour, il m'a rentré mon score, donc, vous voyez que ici si je regarde le score, ben effectivement c'est bien ça que j'ai on va essayer de faire un peu mieux que 1, D'accord donc je vais jouer ici et vous voyez que quand j'appuie sur euh, les boutons qui sont euh, à gauche, vous voyez que les boutons, euh, je les fais disparaître. Et bien euh, à ce moment là, euh, mon euh, vaisseau euh, se déplace. Alors ça lague un petit peu hein, mais ça c'est lié encore une fois, c'est un effet d'airplay. Voilà. Et puis là j'ai passé 13 astéroïdes donc euh, je peux retaper euh, mon nom. Et je suis content et vous voyez que là, bien évidemment, le score a été géré, a été affiché au bon endroit, je suis au-dessus. Et puis bien évidemment, si je change le niveau de difficulté, eh bien, je vais avoir une expérience qui est un petit peu différente. J'ai un peu moins d'astéroïdes et ils vont moins vite et ma vitesse est également inférieure. Voilà, Alors, on va exploser. Euh, histoire de euh, ah, voilà et là, boum, je meurs. Voilà. Euh, non, non, c'est strictement professionnel, vous voyez, je ne joue pas, je teste mon application. Donc elle fonctionne bien évidemment aussi sur Grand Terminal. Vous voyez que j'ai géré proprement, alors l'apparence ne va pas énormément changer, j'ai toujours ici euh, les préférences avec euh, mon niveau de difficulté, j'ai toujours ici euh, euh, le score, on verra que par contre le comportement par rapport au clavier euh, peut être un petit peu différent. Et puis ici bah, on va essayer de jouer, donc là, euh, hop, hop, c'est un petit peu difficile, vous voyez, hop, hop, hop, hop, voilà, hop, oh, mon dieu, voilà, je suis mort. Et vous voyez que ici, bah, si je saisis mon nom, sur euh, le score et que je fais retour, et eh bien euh, les choses ont été correctement enregistrées. Je fais donne et vous voyez que là je n'ai pas eu à déplacer euh, mon label, parce que mon UI textile plutôt parce qu'effectivement le clavier ne prenait pas toute la place. Je vais quand même vous donner quelques éléments, parce que l'exercice est un petit peu plus difficile que les précédents. Et d'ailleurs, vous avez remarqué qu'il n'y en a qu'un seul, cette semaine. Regardons donc quelques trucs qui seront dans l'ordre et eh bien euh, comment est-ce qu'on peut construire une application multivue dans une application monovue C'est très facile et c'est archi classique, euh, là en fait euh, on va superposer les vues mais je vais vous expliquer comment. Euh, les changements de mode, on va parler un petit peu d'une vue principale qui s'appelle GameView, comment on gère les boutons de déplacement et puis euh, je vais vous suggérer une stratégie de développement euh, de manière à vous faciliter la tâche. Alors, comment on fait pour avoir plusieurs vues dans une application MonoVue Comme je vous l'ai dit, le secret c'est d'empiler. Donc on commence par avoir un fond. Le fond il est géré par le contrôleur de vue qui gère en fait finalement une vue principale auxquelles vont être rattachées les autres vues et il va contrôler les autres vues et en particulier le fait qu'on passe de l'une à l'autre. Ensuite, vous avez Game View, je l'ai appelé comme ça, vous pouvez l'appeler autrement, qui est la vue principale du jeu, qui est en fait le mode d'entrée. vous avez le bouton jouer, et les deux boutons qui vous permettent d'aller vers les préférences ou vers les scores, et puis vous avez le mode jeu. Ensuite vous avez Preview, qui vous permet de jouer sur les préférences, là ici le choix d'un niveau de jeu, et enfin vous avez Score View, qui est la vue de préférence qui permet à la fois d'afficher les scores mais aussi de saisir un record. Donc vous voyez que lorsque vous avez quitté le jeu, lorsque vous, vous êtes fait exploser, eh bien vous allez activer ScoreView mais dans un mode de saisie et pas simplement de consultation tandis que de la quand cette vue est appelée depuis euh, la page principale dans le mode que j'appelle ici entrée, et eh bien vous allez avoir un comportement qui sera différent puisque vous allez euh, Juste afficher euh, les propriétaires des scores et leurs scores. Donc, on respecte le MVC. donc Les vues s'adressent aux contrôleurs pour échanger leur place. Donc, en fait, il faut qu'elles connaissent leur contrôleur. Donc, il faut le leur transmettre. Vous allez utiliser l'attribut hidden pour cacher euh, les vues qui ne sont pas affichées au départ et euh, vous noterez en tout cas dans la façon dont moi je l'ai implémenté que j'ai utilisé des l'effet de floutage. Alors certaines vues changent de mode, en particulier Game View puisqu'il y a le visuel, l'entrée de jeu, faire apparaître et disparaître les différents éléments et donc là euh, attention à l'initialisation parce qu'en particulier euh, il faut que vous soyez capable de terminer une partie, d'en démarrer une autre sans plantouiller. Et puis vous avez Score View Score View, il ben, y a deux modes, il hein, y a le mode saisie d'un nouveau score, enfin du nom associé à un nouveau score et puis euh, le, le mode visualisation des scores. Euh, Gérer correctement le UI Textile, vous avez vu que sur un petit terminal, on avait intérêt à ne pas planquer ce qu'on affichait en le positionnant correctement par rapport au clavier. Là, vous pouvez même faire des, des super effets euh, en jouant sur les UI Dynamics qu'on n'a pas présentés. Hein, mais <rire> n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Il faut également faire attention de bien classer les scores mais ça c'est l'algorithmique classique et là aussi vous jouez avec l'attribut hidden donc pas simplement au sein de la vue en global mais au sein de la vue. C'est à dire que vous allez à la fois cacher et afficher le score view mais dans le score view en fonction du mode dans lequel vous l'affichez vous allez peut-être être amené à ne pas tout afficher c'est-à-dire en fait à en cacher quand même une partie. Alors à propos de Game View, ben, euh, pour faire avancer le jeu, vous sentez bien qu'on va avoir du NS Timer ou du Timer, hein, ça dépend comment vous l'implémentez, hein. donc effectivement une boucle régulière qui va déclencher votre jeu. Donc lorsque le joueur perd, vous pouvez afficher quelque chose pendant un certain temps, donc ça veut dire que vous allez avoir aussi un timer, quand vous affichez, euh, Eh bien ça dure une seconde ou deux secondes, je ne sais plus, et là aussi vous avez un timer. Je vous donne ici quelques éléments sur le paramétrage du jeu en particulier. Euh, voilà les fonctions que j'utilise moi pour faire apparaître euh, le, le, enfin, le nombre maximum d'astéroïdes que je fais apparaître en fonction du type de terminal et du niveau de jeu. Donc n, c'est le niveau de jeu qui rentre tout le temps dans mes formules. C'est normal qu'il y ait plus de choses, plus d'astéroïdes le... lorsque le niveau est élevé que lorsque le niveau est simple. Même topo pour les vitesses verticales. Et puis, la probabilité de récupérer des astéroïdes, évidemment, elle croît aussi avec le temps. Donc, j'ai un compteur et j'augmente ce compteur. Et puis, au bout d'un moment, en fait, ce qui va se passer, c'est que j'ai quasiment le maximum d'astéroïdes de... tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis euh, euh, l'introduction de nouveaux astéroïdes, au départ euh, la probabilité c'est 30% à chaque euh, cycle et puis après c'est un, un, un peu plus fréquent. Alors évidemment euh, ce n'est pas le même cycle de rafraîchissement euh, que le cycle de rentrée des astéroïdes, sinon c'est un petit peu créneux. Donc vous avez une boucle événementielle euh, à gérer hein, sur euh, l'interruption horloge ou une sorte d'interruption horloge hein, sur NS timer. Euh, donc euh, là-dessus ben, vous allez calculer les valeurs de référence, vous allez générer un nouvel astéroïde, éventuellement déplacer l'utilisateur, enfin traiter les collisions, etc. etc. Euh, vous verrez que dans mon jeu je n'ai pas traité les collisions entre astéroïdes. Il euh, y a des gens qui l'ont parfois fait. Vous avez en gros tout ce qu'il faut pour le faire, en particulier dans UI Dynamics. Et puis même, programmativement, c'est pas être très compliqué. Donc vous pouvez faire tac, le machin. Une année j'ai même des gens, sur un book, des gens où quand les deux astéroïdes se touchaient, et eh bien ils éclataient en morceaux. Un type qui s'était vraiment bien éclaté, un hein. très très très beau jeu. Pour gérer les boutons de déplacement, alors je vais utiliser des boutons. Euh, en fait, c'est un truc qu'un étudiant a trouvé. Ça m'avait beaucoup énervé parce que j'aurais préféré le trouver moi-même. Cela dit, je préfère que les étudiants m'énervent. J'adore que les étudiants m'énervent dans ce sens-là. Euh, en fait, euh, dans la première version, il fallait appuyer. Mais évidemment, ce n'était pas très pratique. Et puis un étudiant m'a dit mais on pourrait utiliser TouchDown et touch up Inside. » Non, d'un chien de zut, il a raison. Donc c'est ça que je fais dans cette version. Donc lorsque vous pressez sur le bouton, eh bien, ça déclenche une méthode qui va positionner un booléen, qui va dire quel est le mouvement qui est traité et lorsque vous relâchez et ben ça va déclencher une autre méthode qui va retirer le booléen et en fait vous allez donc traiter le mouvement dans la boucle qui déplace également les astéroïdes, juste un petit truc à déplacer en plus. Donc il faut que vous fassiez attention. c'est pas gênant hein, d'associer plusieurs cibles euh, pour un même euh, widget à différents euh, événements. Donc il n'y a aucun problème. Donc là, vous en avez un pour activer le mouvement, un pour les activer. Vous avez même le même en fonction du bouton et vous savez si vous allez à gauche en fonction euh, du sender qui est passé en paramètre. Et euh, encore une fois, les déplacements dans la boucle de traitement avec les astéroïdes, il n'y a aucun problème. Alors, petite suggestion de stratégie quand vous avez un truc comme ça. C'est comme ça que moi j'ai développé l'application. Je commence évidemment par faire le View Controller, et dans le View Controller, je crée tout de suite une coquille vide avec trois vues bidons Preview, Score View, Game View, mais qui ne font rien. En général, ce qu'elles font pour gérer la mécanique de passage de l'une à l'autre, éventuellement dans Game View, j'ai juste des boutons de départ, etc. C'est tout simplement des fonds de couleurs différentes pour me rendre compte de ce qui se passe. Okay. Et puis ensuite vous faites Preview, vous allez voir Preview est assez facile, hein. vous avez tout ce qu'il faut pour le faire, on a vu ça dans les séquences qui ont été présentées jusqu'à présent. Scoreview est un petit peu plus compliqué, hein. dans les deux cas on a la délégation à fond les bananes, et puis Gameview c'est l'ultime poilade, c'est la plus compliquée à, à, à mettre en place. Je vous conseille de prendre un petit peu de temps pour faire cet exercice, mais vous verrez c'est assez gratifiant parce que ben, vous obtenez un jeu qui est jouable, et, euh, comme on en trouve dans l'App Store. La seule chose qui lui manque c'est euh, le stockage des euh, scores entre deux parties mais ça dans quelques séquences vous serez capable de le faire également. Voilà ben vous avez de quoi faire, euh, prenez votre provision d'aspirine mais encore une fois le jeu en vaut la chandelle, vous pouvez bien évidemment enrichir, gérer les collisions, euh, encore une fois euh, oui les collisions il y a aussi les explosions, vous pouvez faire une belle explosion quand euh, l'inciterie touche le vaisseau et vous trouverez bien évidemment toute une série de ressources qui sont celles que j'ai utilisées dans mon implémentation sur la page compagnon de la séquence. Ah Dernier détail. Objectif C ou Swift À vous de choisir. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.